Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je fais une vidéo en, en extrême urgence parce qu'on est le 11 décembre, là ça va un peu mieux mais j'ai pris énormément de retard dans mes cadeaux de Noël, généralement je commence à les préparer en fait, tout au long de l'année. par exemple cette année j'ai commencé à faire pousser des plantes pour Noël en février donc euh, quasiment un an à l'avance, euh, là je suis complètement à la bourre et je me suis rappelé que c'est un problème euh, récurrent. Euh, on en discute beaucoup sur un des forums euh, de personnes autistes que je fréquente, euh, les problèmes d'organisation, et euh, comme moi j'adore l'organisation, je me suis dit mais attends, il y a moyen de faire une vidéo très vite euh, pour, euh, pour ce Noël et surtout pour ceux d'après, puisque là ça va être un petit peu tard quand même. Euh, pour aider en fait, les autres personnes qui ont des problèmes d'organisation euh, à venir préparer euh, Noël, à n'oublier personne, ça c'est la grande trouille. Euh, donc que vous soyez euh, autiste, TDAH, euh, euh, juste euh, un, peu, un peu maladroit ou euh, tendance à oublier, euh, cette vidéo peut vous servir justement pour euh, éviter les impairs, préparer vos cadeaux suffisamment de temps à l'avance. Euh, je vais vous présenter euh, ce que moi j'utilise, que j'ai conçu il y a quand même pas mal d'années. Alors j'ai plusieurs listes. Euh, là je vais vous présenter euh, ça. C'est une liste que euh, j'imprime tous les ans normalement, euh, qui me permet de vérifier. Je suis en train d'essayer de décaler le, le, le fichier pour que vous n'ayez pas ma tête euh, à un endroit gênant. Euh, ça devrait être pas mal comme ça, euh, donc euh, bon ben Noël on s'en fout, on a compris le concept, l'idée c'est de venir faire un tableau, euh, là je l'ai fait sur Word parce que je trouve que c'est plus joli et plus facile pour l'impression, euh, parce que sur Excel euh, il faut bien viser sur les tailles, enfin, bon, voilà, c'est juste une question de goût, mais vous pouvez tout à fait le faire sur Excel, vous n'êtes pas du tout obligé de l'imprimer, euh, on peut venir euh, cocher ou noter sur ordinateur. C'est juste que comme j'aime bien le papier et que le papier a une matérialité qui est assez importante pour moi, euh, c'est plus facile euh, pour moi de venir manipuler du papier. Un papier, ça se perd, donc c'est pas forcément la meilleure solution pour tout le monde. Faites vraiment à ce qui est adapté à vous. Euh, donc alors moi j'ai deux anniversaires qui tombent les 16 et 19 décembre, c'est très pratique, il euh, faut surtout pas les oublier, faire des cadeaux séparés, parce que sinon c'est vraiment pas cool pour eux parce qu'on a qu'un anniversaire par an et se le faire euh, euh, voler <rire> à Noël, c'est pas sympa. Euh, surtout qu'en plus, bah du coup il y en a des deux, en plus il y, y, y a un autre membre de la famille qui a son meilleur donc... Euh... Voilà, si vous avez des personnes qui sont nées en décembre, ne leur piquez pas leur anniversaire, ne le mélangez pas avec Noël si possible et tout ça. Euh, donc en fait je note le nom de la personne, si jamais euh, ça, ils font partie des personnes, donc là c'est le cas ici, si jamais ils font partie des personnes qui ont Noël et anniversaire, euh, dans cette fameuse semaine euh, de, de Noël, je, je rajoute cadeau pour Noël, cadeau pour anniversaire, pour bien les distinguer. Euh, et généralement sur la carte euh, qui accompagne le cadeau, le, la carte ou le tag, je remarque euh, bon anniversaire ou euh, joyeux Noël, pour bien que la personne euh, sache que aussi dans ma tête et pour eux, je distingue bien les deux, euh, que c'est pas juste un pack euh, comme ça, pouf, à l'arrache. Donc je vais noter les prénoms des personnes. On a personne qui s'appelle euh, de la même manière, donc je n'ai pas de distinction à faire. Cette liste, il faut la mettre à jour en fonction des naissances et des décès aussi. Euh, là, par exemple, bah, j'ai ajouté un prénom, j'en ai, en ai enlevé euh, un autre. Il euh, y en a, ils ne vont pas revenir tous les ans. Euh, par exemple, bah, quand c'est les cousins qu'on ne voit pas souvent, euh, si on les voit ou si euh, on va mettre un, un cadeau, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément systématique. Et euh, le tableau va essentiellement se constituer de, du nom de la personne. Qu'est-ce qu'on offre Si on l'a acheté, quand je marque prêt, euh, la colonne prêt ici, c'est est-ce que c'est prêt Est-ce que c'est prêt, est-ce que j'ai le, est le, le cadeau Parce que s'il est commandé, il faut qu'il arrive. Euh, s'il si faut le fabriquer, il faut qu'il soit fabriqué. Euh, il faut que ce soit préparé. Euh, ensuite, il y a l'emballage euh, et enfin euh, la carte. La carte, ça peut être juste un, euh, le fait de détiqueter le, le truc parce que ça, ça nous est aussi déjà arrivé une fois. On un bal de cadeaux et on fait eh, c'est qui qui a quoi déjà là J'en ai deux dans les mains et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais, bien joué. Donc euh, essayer d'avoir quand même des lignes euh, assez logiques dans la confection et pas j'emballe en série et après je ne sais plus, plus ce qu'il y a dans les paquets. C'est un peu dommage. Euh, donc l'idée c'était vraiment de venir faire ça, d'avoir euh, je vérifie qu'il n'y a pas de, de trucs un peu euh, perso plus que les juste des prénoms. Euh, là, j'avais euh, vraiment tout noté avec... Euh, parce qu'en fait... Alors, je vais repartir un peu en arrière. Euh, J'ai un fichier avec des idées cadeaux que je vais noter euh, tout au long des années. Parfois, il y, euh, y a des boxes euh, que je commence à concevoir 2-3 euh, ans avant. Euh, parce qu'en en fait, souvent, je fais une box de Noël. Euh, là par exemple la thématique ça va être la sauge, c'est pas du tout une thématique habituelle, euh, donc j'ai récolté la so ma sauge en fait, euh, je l'ai fait sécher pour préparer euh, des, euh, de la tisane à infuser à la sauge, il euh, y aura un plan de sauge, c'est le fameux truc qui pousse depuis février. Euh, un plan de sauge euh, que les gens vont pouvoir ramener chez eux et euh, laisser pousser dans la cuisine. Euh, en plus, je sais que cette sauge est assez résistante, puisque déjà, elle a survécu à moi. Euh, là, elle est dehors, euh, donc euh, on, a on est sur des plants qui sont relativement assez costauds. Euh, je les avais récupérés de graines euh, que qui venaient d'un plan aussi, enfin de boutures, c'était des boutures, je sais plus. Il y avait les deux <rire> J'avais fait des boutures et des graines au cas où. Euh, j'ai pris les plus résistants et euh, j'ai fait aussi une linogravure autour de la sauge. Et je n'ai pas fait encore, je voulais faire un petit texte explicatif parce que la sauge c'est un... Déjà c'est très pratique parce qu'elle sert en cuisine, Elle sert, euh, on peut faire de la tisane qui est très bonne avec. Et en termes de symbolique c'est une plante euh, qui symbolise la protection, qui symbolise beaucoup de belles choses. Euh, et en anglais c'est euh, Sage sage euh, je... elle l'écrit. Euh, donc je, je suis partie sur ce truc-là. Euh, J'ai eu une box autour des mathématiques, une box magie, euh, magie de Noël euh, et tout ça. Donc je pars sur un thème et j'essaye de trouver plein de trucs qui vont répondre et qui vont être utilisables. Donc souvent je mets aussi plusieurs savons parce que je fais de la savonnerie. Euh, cette année il y en aura aussi des savons mais pas sur euh, la sauce parce qu'il euh, mets... faut un mois de cure, c'est extrêmement long de faire du savon. Si vous voulez, euh, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez que je vous fasse des, des vidéos sur euh, la savonnerie. Donc euh, moi je fais de la saponification à froid. Voilà, vous me dites, et euh, pas de souci. Donc là, bah, j'ai noté euh, plein d'idées cadeaux, et euh, ouais, ça part un peu dans tous les sens, et après je vois. L'année dernière, j'avais fait une, une, une box euh, édition euh, 2021, et du coup, euh, j'avais euh, imprimé euh, ça en euh, plusieurs exemplaires, euh, avec euh, tout ce qu'il y avait dans la boîte, en fait. Donc, euh, euh, pour que les gens euh, sachent ce que c'est. Donc j'avais mis euh, plusieurs aromates et infusions puisque c'était l'année où on lançait euh, euh, vraiment les plantes euh, sur la terrasse pour les faire pousser. Euh, donc pareil, bah, toute l'année j'ai fait sécher des plantes euh, pour pouvoir les offrir. Euh, je vous parlerai peut-être du séchage des plantes aussi, si ça vous intéresse, bah dites-moi euh, dites en commentaire euh, comment tu fais sécher tes plantes, comment tu fais machin et tout, et puis bah, je vous dirai. Euh, donc euh, la verveine, la sauge, le laurier, le thym, le romarin et de la menthe. Euh, et puis euh, donc ça c'était euh, les, les... les aromates et infusions qu'on avait fait sécher. Euh, J'avais cousu un, petit, un sachet en tissu euh, avec de la lavande, donc la lavande pareil on l'a fait pousser. Et euh, les c'est des petits sachets qui sentent bon comme ça, des savons euh, pareil fait maison. Euh, ça c'était des tableaux euh, aimantés, j'ai appelé ça euh, math esthétique. parce que ça m'est venu dans mes rêves, dans un rêve. Je me suis dit mais c'est génial comme concept, euh, je vais vous montrer ce que ça donne. Euh, un exemplaire du bouquin sur la gestion du stress que j'ai écrit, bah, <rire> j'en avais un <rire> Voilà, je fais la petite pause, j'en ai profité pour tous et m'éclaircir la voix. Euh, les tableaux matesthétiques, c'était ça. Donc c'était peint en bleu et puis avec du cerne doré. Euh, je peux faire pareil une vidéo là-dessus si besoin. Euh, je, je me suis réveillée en pleine nuit en me disant oh, ⁇ mais c'est génial comme concept, j'aime beaucoup euh, ⁇ En fait, là, c'est euh, ces deux pierres, c'est la formule euh, de la, la circonférence du périmètre du cercle. Et du coup, je trouvais ça rigolo d'écrire. Euh, sur le tour, la formule du tour, <rire> humour de moi. Hein. Euh, et puis euh, celui-ci, c'est pareil, mais avec euh, carré. Donc c'est a, a c'est un des côtés. A carré, c'est la surface cette fois-ci. Donc voilà, ça, je trouve ça rigolo. Bon, ça c'est. <coughs> mais sinon, c'est aimanté. Ça peut servir, euh, bon, à décorer si on aime ce genre d'humour. Euh, et sinon, euh, ben vous accrochez une photo vous remplacez le truc si c'est pas votre truc etc et j'avais mis également des graines qu'on avait récupérées sur nos fleurs et euh, une présentation de ces de ces fleurs et pourquoi euh, c'est essentiellement alors je me rends compte que oh, les fautes d'orthographe mon dieu je devais déjà être malade l'année dernière euh... ah ouais non mais quand même euh... Il oui, bon. faut que j'arrête de faire mes cadeaux quand je suis malade à la fin. Euh, c'est le accent circonflexe. Et voilà. Bon, alors du coup, pensez... Ah oui, quand même. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est trop tard. Euh, mais pensez à vérifier votre, votre orthographe, du coup, euh, pour éviter de faire ça avec plein de fautes de temps. Euh, normalement, je fais pas beaucoup, mais bon, bah, ça... ça arrive. Euh, pourquoi ces fleurs-là euh, par exemple, la, la bourrache, on peut manger les, les fleurs, ça a un goût très très étonnant de diode d'huître. Euh, c'est assez, assez marrant. Euh, essentiellement, c'était des fleurs comestibles, pas l'œillet, je crois, alors c'est pas bon. Et, euh, mais par contre, l'œillet va repousser les pucerons, euh, euh, le bleuet est aussi très intéressant euh, pour les pollinisateurs, etc. Donc voilà, ça peut être aussi une idée pour, euh, pour vos cadeaux de venir... Euh, mettre euh, pourquoi vous offrez ça mais c'est pas du tout euh, du tout obligatoire. Euh, ce, que, ce dont je voulais vraiment surtout vous parler c'était vraiment cette, euh, cette liste pour oublier personne et euh, pour mieux vous organiser pour que ce soit plus facile pour les personnes qui ont des difficultés euh, à s'organiser avec les différentes étapes. Qui, quoi euh, est-ce que j'ai l'objet, le, le cadeau euh, Si jamais vous avez besoin, vous pouvez rajouter euh, une casse par exemple, choisie à la place de quoi ou, euh, euh, ou autre chose en fonction de vos besoins. Est-ce que c'est emballé et euh, est-ce que je l'ai bien étiqueté, est-ce que c'est prêt, final, euh, final, quoi Juste, il n'y a plus qu'à embarquer. Euh, pour l'instant, je ne sais pas encore comment je vais faire pour les plans, parce que les plans, je ne vais pas les emballer. Euh, déjà, là, il faut que je les transfère. Euh, donc, il y a encore beaucoup de questionnements cette année, j'ai prévu un peu compliqué. Euh, donc, c'est pas forcément le, le truc le plus facile. Euh, voilà. Ben j'espère que... Et puis, laisser quelques lignes. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Laissez quelques lignes euh, pour rajouter, par exemple, des amis euh, si vous fêtez un Noël avec eux ou des choses comme ça. Et ce que vous pouvez faire aussi qui peut vous aider, euh, là, je l'ai enlevé, mais euh, ça peut être, par exemple... Dans les propriétés du tableau, euh, dans l'arrière plan, euh, sur les cellules là, vous pouvez mettre par exemple des couleurs par, euh, par famille ou par euh, sous-groupe. Par exemple là bah, c'est mon oncle et ma cousine, la cousine étant la fille de mon oncle. Euh, tout ça c'est un pack avec euh, les parents, les deux enfants, euh, Donc, par exemple sur ces cellules là on, on va pouvoir mettre une autre couleur, Hop. plutôt pâle hein, les couleurs sinon vous ne verrez plus bien l'écriture les deux là c'est mes beaux-parents hop on va remettre une autre couleur qu'est-ce qu'on a ici un jaune hop là c'est ma mère mon beau-père et tout ça c'est le pack frère belle-sœur et les enfants neveux, et nièce hop je ne sais pas ce que c'est comme couleur c'est blanc En fait, ça se voit pas donc vous pouvez aussi distinguer comme ça et les années où vous n'avez pas euh, certaines personnes, bah, vous imprimez ou pas, d'ailleurs. Et puis là, vous marquez, euh, je sais pas, non applicable, ou euh, vous barrez le nom, euh, euh, comme vous le sentez, quoi. En gros. Donc, euh, bah, j'espère que ça vous aura aidé. Euh, et puis, euh... ah oui, cette fois, j'essaye de pas oublier. N'oubliez pas euh, de vous abonner, si vous, ouais, pour... enfin, bah, quelque part sur le, la... bon, il y a un endroit où on peut s'abonner en cliquant euh, sur la chaîne, je sais pas. Euh... <rire> vous pouvez liker si ça vous a plu. Et euh, me mettre en commentaire s'il y a des vidéos d'organisation ou de créa que vous voudriez que, que je fasse. Donc j'espère que vous allez bien profiter de Noël, passer des bonnes fêtes. Euh, faites quand même attention à ne pas trop vous échanger vos microbes et tout ça. Au revoir tout le monde, salut